C'est parti Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à tous. 101 e émission euh, Radar, euh, intitulée euh, Tchernobyl, euh, 26 avril euh, 1986. Donc euh, effectivement, on est euh, à tard du calendrier, on est le dimanche 26 avril 2020, donc... Euh, depuis qu'on fait nos émissions, euh, je crois que c'est la quatrième émission qu'on se sert de la plateforme Skype pour pouvoir se retrouver dans nos émissions Radar. Donc c'est toujours un autre discours Radar. On a bien vu, on a, on a parlé du connard de virus, on a parlé de, de beaucoup de choses. Et donc cette émission, elle est sous-titrée « Tchernobyl une contamination nucléaire de 34 années qui ne concerne toujours pas l'Organisation mondiale de la santé ». Et je suis très content qu'on a avec nous euh, Jean-Michel Jacquemin Raffetain, que je vais interroger tout à l'heure et qui se présentera lui-même, et qui a écrit plusieurs ouvrages euh, sur les conséquences et les origines euh, de la catastrophe de Tchernobyl, donc de ce réacteur euh, RBMK numéro 4 soviétique qui explose le 26 avril euh, 1986. Voilà, donc 34 ans, 34 ans de mertha et là, je voulais citer quand même euh, un officiel, enfin un, un chercheur américain, euh, qui est euh, directeur du département de médecine nucléaire à l'Université Georgetown euh, de New York, et qui a été aussi expert pour le Pentagone. Et voici ce que dit ce professeur Durakovic. Il dit, l'uranium appauvri devient néfaste quand il se transforme en poussière. Il est ingéré ou inhalé, il est alors plus dangereux qu'aucune toxine connue de la science des hommes. Voilà. Et donc, on est là revenu par rapport à un des mythes euh, de, de l'OMS et de l'AIEA, c'est qu'il n'existe de conséquences nucléaires qu'à partir d'irradiation. alors que là, on est dans le cadre de poussière de radionuclides, donc on est dans le cadre de contamination. Voilà. Et donc, à Tchernobyl, la radiation, les, les gens affectés par radiation, ça a été assez faible, parce que c'est surtout les gamins. Donc, les pilotes d'hélicoptères pour survoler le réacteur pour balancer du bord, pour, évi pour éviter le, le pire. Et tous les pilotes, d'ailleurs, sont morts. La seule personne que j'ai connue personnellement et qui avait survécu à euh, ces vols oui. d'hélicoptères au-dessus de la centrale, eh c'était euh, M. Nesterenko. Euh, et là, je vois encore Jean-Michel, voilà. Donc, euh, donc, omission et mensonge sanitaires, est-ce cela que tente de cacher l'acronyme de l'Organisation mondiale de la santé En moins d'une décennie, le criminel état français est co responsable de deux grandes catastrophes sanitaires mondiales. Ro Roger, je te coupe, il y a encore quelqu'un qui partage son écran, ça fout le bordel. Donc je ne sais et pas qui c'est. Je -ce partage l'écran euh, euh, est-ce que c'est la J'ai J'ai pas de partage d'écran. C'est peut-être moi, mais je sais pas quoi Oui, bon, eh bien, tu règles le problème. Commission et sanitaire. Est-ce est -ce cela que tente de cacher la chronique de l'Organisation mondiale de la santé En moins d'une décennie, le criminel est, état français est co-responsable de deux grandes catastrophes sanitaires mondiales, mars 2011 les criminels ventes et livraison de combustibles nucléaires MOX, combustibles utilisés dans les vieux réacteurs nucléaires de Fukushima, qui originellement n'étaient pas conçus par les scientifiques ingénieurs américains pour être chargés avec un mélange intrinsèquement instable d'uranium et d'oxyde de plutonium. Première responsabilité française. Deuxième responsabilité, eh bien novembre 2019, la criminelle fabrication et livraison du laboratoire PICAD de Wuhan, où s'est échappée le Covid-19. Donc, je vais, passer, je vais poser une question à Jean-Michel à Festin. Jean euh, comment et pourquoi d'après quoi les crises sanitaires biologiques sont prises en charge par l'OMS alors que les crises nucléaires durables aux conséquences sanitaires et sociales euh, euh, quasiment perpétuelles font l'objet de missions systématique et de désinformation oui. globale. Eh bien, nous t'écoutons, nous Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, tout d'abord, tout ça, c'est normal vu les accords qui ont été passés en 1959. Euh, je voudrais préciser que l'OMS a mis cinq ans avant de mettre les pieds à Tchernobyl, déjà. Et alors, en... Si on regarde les attributions et de l'OMS et de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, on va, va s'apercevoir de, de deux choses. L'objectif de l'AIEA, c'est l'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé, la prospérité dans le monde entier. Et au paragraphe 3, on a l'agence a pour attribution d'encourager dans le monde entier le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques et la recherche de ce domaine. Or, l'OMS, le, le, la définition de, de l'OMS, euh, c'est tout simplement de, de protéger la santé des gens. Donc on ne comprend pas bien pourquoi ils ont signé un, un accord euh, le 29 mai 59 qui stipule, et l'OMS conviennent que, en vue de faciliter la réalisation des objectifs définis dans leur acte constitutif, respectif, dans le cadre établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en...